Alors, ça c'est de la théorie pure et dure, que vous ne verrez jamais dans votre vie ce genre de choses. Ce sont donc un chaînage complet d'extensions au niveau d'un paquet. Alors vous en avez une qui a un traitement particulier, c'est ce qu'on appelle hop-by-hop. Hop. Donc lui doit toujours être en première position parce que lui va servir un peu à refaire ce qu'on faisait avec les, les options en IPv4. Donc par exemple, vous verrez ça en, en TP, donc c'est la seule extension que vous verrez en TP, quand vous allez faire euh, créer, un, configurer une machine avec une adresse IPv6, elle va créer son adresse multicast sollicitée. Et donc après, va, <coughs> il va falloir qu'elle s'abonne à un groupe multicast, à ce groupe multicast sollicité. Et donc elle va envoyer un message MLD, multicast listener discovery. Et donc c'est comme IGMP, c'est-à-dire qu'on va devoir informer le routeur d'une information et donc on va transporter un message route à alerte pour dire au routeur tu dois traiter de manière spécifique ce, pa ce paquet. Donc c'est à peu près le seul up-by-up -up que vous verrez. Après, vous voyez, on a 5 on a quatre extensions qui ont été définies, donc destination, routage, fragmentation et deux qui correspondent à IPsec, donc authentification et sécurité. Donc des choses que vous connaissez déjà en, en IPv4 si vous avez vu euh, IPsec. Donc fragmentation, ça sert pour donc euh, découper les, les paquets s'ils sont trop grands. Donc en particulier, le seul cas où vous l'aurez, c'est si vous utilisez UDP et que votre niveau 7 vous donne des paquets, des messages trop grands, Eh bien UDP devra s'adapter au niveau 3 et donc devra utiliser la fragmentation. Alors, on a routage, on l'a vu un peu en détail. Destination, on a vu un peu un exemple au niveau de, de la mobilité. Donc destination, c'est une option un peu plus générique qui permet de signaler des informations à la destination. Donc comme on a vu tout à l'heure, par exemple, la home address. Mais on peut imaginer d'autres choses. Comme Chim6 l'utilise beaucoup pour transporter des, des informations, pour faire les liens entre, entre les adresses. Alors si vous êtes attentif, ici, vous voyez qu'on a deux fois destination. Donc là, la position de l'extension dans la liste chaînée va avoir un impact. Par exemple ici, si je mets une destination avant le routage, ça veut dire que tous les nœuds intermédiaires vont devoir traiter cette destination. Maintenant, si je mets une destination après l'option de routage, ça sera juste le vrai destinataire du paquet qui va traiter l'information. Alors si vous avez, comme c'est le vrai destinataire du paquet, ben vous avez intérêt à mettre le chiffrement avant comme ça vous chiffrez aussi l'extension destination et personne sur le réseau ne peut lire ce qu'il y a dedans donc ça c'est une possibilité là par exemple on a mis fragmentation après routage donc ça veut dire que l'on va faire le réassemblage que sur la destination finale donc ce qui est le cas normal si on voulait être si on était dans un avenir plus chaotique. Donc, dans un avenir euh, plus chaotique, on aurait des MTU, donc des tailles de trames, complètement différentes entre les réseaux. Donc, supposons qu'ici, on est quelque chose de relativement petit, 1500, et ici, on est des 8K, 8K ici. Donc, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que je mette Fragmentation avant routage. Donc dans ce cas-là, j'envoie mon paquet ici, il n'est pas fragmenté. J'arrive ici, je remets ma fragmentation. Donc là, je découpe en paquets et je le réassemble sur ce routeur. Tandis que dans le cas que l'on a au tableau, euh, sur l'écran, eh bien tous les fragments vont traverser tous les routeurs intermédiaires et seront réassemblés par la destination, ce qui est le cas normal. L'autre, c'est de, de la science-fiction. Mais vous voyez, suivant la position de l'extension, on va avoir des comportements différents du réseau. Dans ces extensions, on va avoir des options qui peuvent être mises dans des ordres différents. Donc, ce qui fait que le travail des firewalls va être beaucoup plus complexe qu'en IPv4. En IPv4, déjà, vous avez adresse source, adresse destination, port source, port destination et protocole. Et quand vous gérez des access lists, c'est compliqué. Suivant l'ordre dans lequel vous les mettez, bah vous pouvez accepter tous les paquets ou tous ces refusés. Donc il faut faire très attention dans l'ordre où vous mettez vos filtrages. Et vous ne travaillez que sur cinq valeurs. Là, vous auriez à se préciser, j'accepte une option destination, mais elle doit être avant l'option routage. Dans l'option destination, j'ai le droit à telle option, telle option, telle option. Donc ce qui veut faire qu'au niveau filtrage, on va se retrouver avec des trucs très compliqués. Donc en règle générale, en production, déjà, hop by hop, bah, vous, sortez, vous ne sortirez pas les routeurs, c'est plutôt de la signalisation. Genre MLD, multicast listener discovery, donc ça sortira pas de votre réseau, donc vous n'avez pas intérêt à, donc le voir vous pouvez le filtrer. Destination routage, c'est plutôt euh, du domaine de la recherche, de l'expérimentation, donc en production vous ne verrez jamais ces, ces options. Les seules que vous pouvez voir, c'est fragmentation, et c'est la sécurité, puisque IPsec c'est quand même un protocole qui est euh, répandu. Donc au niveau de votre Firewall, déjà vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup plus simple qui ne prend pas cette vision globale et hyper flexible d'IPv6 qui, euh, qui peut poser des, des problèmes. Donc ce qui fait qu'en fait, euh, les extensions, c'est peut-être un peu comme les options en IPv4. On va peut-être se retrouver dans un conflit entre les fabricants de matériel qui vont avoir la vision minimale et si vous voulez introduire quelque chose de neuf eh bien vous allez vous heurter à cette vision minimale et donc vous ne pourrez pas introduire une innovation via les extensions alors c'est encore trop tôt pour le dire mais ça pourrait arriver